bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc comme vous l'avez lu je vais vous montrer dans cette vidéo comment miner des solana gratuitement et pour cela je vais vous montrer le site et comment cela se fait donc en un premier temps vous allez d'abord accéder à votre portefeuille Wallet pour aller copier votre adresse solana avoir cliqué sur le lien vous allez atterrir sur une plateforme comme celle ci ici, vous allez cliquer sur registrer vous irez donc copier votre adresse sur lana et le coller ici et créer votre mot de passe je vais le faire rapidement pour vous montrer ok donc euh, ici nous allons défiler pour trouver cette adresse là avec ce logo d'accord voilà Solana. Vous cliquez dessus. Maintenant, si au cas où vous rentrez dans votre portefeuille et que vous ne trouvez pas euh, le token Solana, alors je vous montre rapidement comment il faut faire pour l'activer. Vous allez venir ici. D'accord Vous cliquez sur ça. Vous tapez ici. SOL. D'accord Voilà ça qui est en haut là. Vous le voyez déjà, non C'est ce qui est en haut qu'il faut prendre ne prenez pas ce qui est en bas vous voyez que le symbole est différent d'accord c'est ce qui est en haut ici ce qu'il faut prendre donc si c'est pas activé vous vous activez seulement sur vous cliquez sur le bouton là pour l'activer c'est tout d'accord donc vous revenez maintenant vous allez soit taper sur ce logo là comme ça pour copier l'adresse soit cliquez sur recevoir et cliquez enfin sur copier l'adresse donc euh, après avoir copié votre adresse solana vous allez donc euh, venir ici là où c'est écrit wallet adresse vous cliquez sur ça et vous faites un appui long, un appui long et vous collez l'adresse et vous venez ici pour créer maintenant un mot de passe d'accord donc euh, par exemple je peux écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord euh, Vous créez un mot de passe comme ça. Après, vous allez cliquer sur registre pour vous enregistrer. D'accord Vous cliquez sur ça pour vous enregistrer. Donc, après avoir cliqué ici pour vous enregistrer, vous allez maintenant vous connecter. D'accord Vous allez vous connecter. Je viens de me connecter sur mon compte. Donc, après vous avoir connecté, la première des choses à faire, c'est de venir ici un compte data d'accord un compte data vous cliquez sur ça et vous défilez pour aller en bas vous allez voir ici il est dit ajouter votre adresse email et comme vous le voyez moi j'ai ajouté mon adresse email donc ici vous allez devoir ajouter votre adresse email pourquoi parce que si vous n'ajoutez pas votre adresse email lorsque vous avez des problèmes avec votre mot de passe ou bien un problème quelconque avec le retrait ou bien quoi que ce soit, vous ne pouvez pas récupérer votre mot de passe. Vous ne pouvez pas que ce Vous devez hein, ajouter votre adresse email. Lorsque vous allez ajouter votre adresse email, vous venez en bas, vous cliquez sur update, d'accord. Vous cliquez sur update et vous attendez quelques secondes. Un mail vous sera envoyé dans votre euh, boîte mail, d'accord. Un mail vous sera envoyé dans votre boîte mail et vous irez là-bas le chercher. D'accord. Vous ouvrez votre mail et vous cliquez sur vérifier mail. D'accord. Donc maintenant, ici, vous cliquez sur My Wallet. Vous défilez pour aller en bas. Vous allez voir votre minage qui est déjà en cours. Et donc ça fait quelques jours que j'ai lancé le minage. À peu près deux ou trois semaines je pense je me rappelle plus que j'ai lancé le mineur donc voilà ce que je suis en train de gagner gratuitement sans investir d'accord c'est sans investir maintenant quand vous venez ici et que vous voulez vous voulez investir par exemple vous allez donc cliquer ici vous cliquez bon nous allons revenir sur ça plus tard maintenant ici cliquez sur réinveste balance c'est à dire réinvestissez ce que vous avez gagné c'est à dire euh, vous venez ici après avoir cliqué sur investi balance vous, vous vous allez défiler pour amener en bas donc ici vous voyez les différents plans de réinvestissement d'accord il vous suffit seulement de choisir un plan je prends par exemple si je vais investir 0,1 solana je clique sur 0,1 solana et je viens je clique sur boy d'accord donc je veux revenir plus tard pour ça et vous faire une vidéo spécialement pour ça d'accord euh, ici le plan my plan c'est le plan d'investissement voilà et, et il ya toutes les informations ici donc euh, je vous laisse je vous laisse euh, euh, naviguer dans cette plateforme pour voir et, et ce que ça vaut euh, présente donc ici et ma transaction vous allez voir tous vos transactions ici retrait dépôt tout tout tout tout vous allez voir là et my wish mon retrait information de retrait vous allez voir tout ici d'accord après avoir cliqué sur ça vous défilez seulement vers le bas maintenant affiliate une gagner en affiliation donc voilà vous aurez toutes les informations ici affiliate vous allez trouver les, les informations de votre comment on appelle les euh, comment on appelle les choses là donc vous allez cliquer sur data affiliate et vous défilez vous avez les informations de votre lien de référence le voilà ici vous cliquez sur ce lien comme ça hein un appui et vous copiez le lien d'accord soit vous cliquez sur partager le lien soit vous téléchargez le lien soit vous copiez l'adresse de l'url d'accord donc ça vaut de voir ce qui vous arrange alors après que les gens se sont inscrits avec votre vos liens et vous pouvez gagner des, des références vous voyez my total referral égale 0 vous allez trouver le nombre de références et le nombre de ceux qui se sont inscrits avec vos liens vous allez le trouver ici alors avec leurs revenus vous pouvez l'utiliser pour activer hein, pour activer un plan d'investissement ici d'accord ici il est dit que vous avez 2% hein, 2% de, de revenus sur chaque fiole d'accord donc euh, je pense que ici maintenant vous allez voir toutes les informations après que les gens se sont inscrits, vous les verrez là. D'accord? Donc, je pense que j'ai fait le tout. Donc, ce que je veux vous, je veux vous conseiller, c'est de rester dans le mode gratuit d'abord. D'accord? Et vous partagez vos liens. Je suis dans le mode gratuit depuis que j'ai créé le lien. Je n'ai pas fait de l'investissement. D'accord? Et j'attends pour atteindre le seuil de retrait avant de pouvoir lancer euh, un retrait alors et combien il faut pour, pour pouvoir retirer nous allons le voir ensemble donc pour faire le retrait nous allons cliquer ici wage draw nous cliquons sur wage draw ici il est dit quoi il est dit que pour le wage draw ça la le retrait vous devrez avoir 0,001 bien et un solana d'accord pour pouvoir euh, le effectuer le retrait maintenant ici il dit fille fille ça veut dire gaz gaz c'est à dire le frais de retrait quoi donc c'est ça 0,0005 solana c'est ça donc le minimum à retirer c'est 0,001 solana et le maximum est de 10 solana après avoir, si vous atteignez le seuil de retrait vous cliquez seulement ici je confirme pour lancer votre retrait d'accord donc ici comme vous le voyez je n'ai pas encore atteint le seuil de retrait donc dès que je vais atteindre le seuil de retrait je reviendrai pour vous faire une nouvelle vidéo sur comment retirer sur cette plateforme là alors je vous remercie c'est la fin de cette vidéo, euh, je vais vous inviter à vous abonner sur ma chaîne, à liker la vidéo, à partager cette vidéo, à me laisser des commentaires afin de pouvoir m'aider pour que euh, l'algorithme YouTube puisse classer mes vidéos et dans, les, dans les résultats de recherche. Donc c'est la moindre chose que vous pouvez, vous pouvez faire pour m'aider pour que ma chaîne puisse grandir très vite. Donc je vous souhaite... Je vous suis très reconnaissant pour l'abonnement parce que j'ai constaté que l'abonnement, les gens s'abonnent régulièrement. Nous sommes déjà à 200, à 220 et quelques abonnés. Donc je vous remercie, vous qui êtes déjà abonnés et qui nous font confiance. Je vous remercie très sincèrement. Donc vous qui n'êtes pas encore abonnés. Je vous invite à vous abonner parce que je fais des recherches j'ai encore beaucoup d'autres vidéos que je vais partager d'ici là donc c'est le temps qui me manque mais je vous promets que je vais commencer par poster des vidéos un peu plus régulièrement et tout ce que je veux vous partager la maximum des vidéos que je poste ici sont des vidéos des choses que vous pouvez commencer sans investir alors Faites-moi plaisir, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez ma vidéo, alors on va se dire ciao ciao, à la prochaine vidéo.